Qu'est-ce qu'un faux, en fin de compte Qu'est-ce qu'un faux <rire> Ou peut-être qu'est-ce qu'un médicament Ça serait peut-être <rire> plus simple, en fait. <rire> Parce qu'il y a tellement de, de, de flou autour de la question du faux que, que, que, que définir le médicament serait plus simple. Ouais, en fait, même définir un médicament, ce ne serait pas évident. Surtout que là, je vois en travaillant justement sur les pharmacopées traditionnelles que ça ajoute à la complexité. Euh... Mais euh, non, bah, si, on... si on part de la question du faux, euh, moi, je dirais qu'un faux médicament, c'est avant tout une expression euh, qui a, présente une certaine commodité et qui permet de, de, de désigner un ensemble de problèmes dont on, alors quand je dis on, c'est en l'occurrence plutôt des médias, des institutions de santé euh, et, euh, et des institutions politiques, euh, dont on a l'impression que ça recouvre des problèmes qui ont à voir les uns avec les autres, des problèmes qui sont en fait des problèmes de, normalement qui devraient être des problèmes de qualité. Le problème posé par ce genre de dénomination euh, commune et générale, c'est qu'évidemment, en regroupant plein de situations différentes, bah, elles font des raccourcis quoi, elles vont évidemment euh, euh, faire passer donc le travail, enfin c'est ce qui, ce qui revient toujours quoi. En général, quand on parle de faux médicaments, on pense à des, euh, à des contrebandiers ou à des malfaiteurs qui sont dans une, dans une cave ou un garage et qui font euh, des, euh, qui prennent de la farine et qui, euh, et qui remplissent des gélules avec et qui vont vendre ça. Le problème, c'est qu'évidemment, euh, le nombre de situations dans lesquelles on a des médicaments de mauvaise qualité est beaucoup plus varié que juste euh, situations provoquées par des malfaiteurs. Et c'est là que, en fait, des intérêts, euh, en l'occurrence des, euh, de, de, des intérêts industriels, rentrent en jeu parce que euh, y a des acteurs qui ont tout à fait intérêt à faire passer tout type d'activité euh, non reconnue par eux pour une activité, euh, pour une activité de malfaiteur. Et par exemple, dans la compétition entre les grandes industries. Les grandes industries euh, qui opèrent depuis les pays les plus riches et des industries qui sont elles aussi grandes, mais pas aussi grandes quand même, qui opèrent depuis les pays émergents et en développement. Bah du coup, c'est évident que les industriels qui sont leaders du marché ont tout intérêt à utiliser un discours qui va permettre de délégitimer le, le travail de leurs de leurs concurrents. Et donc typiquement, ça passe par des stratégies de dénomination en essayant de faire passer dans la définition de faux médicaments, un certain nombre de médicaments qui sont pas du tout faux, mm -hmm. mais euh, qu'on essaye de faire passer pour des médicaments de mauvaise qualité, des médicaments dangereux, etc. etc. Euh... Je ne sais pas si c'est hyper clair. Si, euh... si, si <rire> c'est clair et c'est très bien développé. Mais alors, euh, si on prend un contre-exemple, pourquoi le médiateur ouais. des laboratoires Servier qui a dû tuer des milliers ou des dizaines de milliers ouais. de personnes euh, dans le monde et en France, pourquoi est-ce qu'on l'a jamais, en 2008, 2009 et 2010, on l'a jamais qualifié de faux médicaments, faux médicaments. Tout à fait. Alors c'est en fait j'ai beaucoup hésité. J'en parle pas ou je ne sais plus si je mentionne même le cas dans le bouquin, c'est pas sûr. Mais j'ai beaucoup euh, hésité à, à en parler, à développer une analyse dessus, parce qu'effectivement le, enfin c'est un très bon un très bon contre-exemple euh, par rapport au type de faux médicaments dont je parle. Moi il me semble que dans faux médicaments, il y a un rapport très très étroit à euh, à la, à la norme, à la formalité. Et à ce qu'on pourrait dire, la, la, la legibility, la lisibilité ou la, ou l'identification euh, du médicament. Et en l'occurrence, des médicaments, euh, comme le Mediator ou, voilà, du type du Mediator, qui sont des médicaments qui ont été, euh, euh, tamponnés euh, par, euh, par, euh, par des États, quoi, qui bénéficient de la reconnaissance légale des États, sont a priori, pas considérés comme des faux médicaments, alors que moi, les cas qui m'intéressent, c'est des cas où justement, il y a une tension entre une certaine forme de pouvoir qui s'exerce par le droit, donc le droit de propriété intellectuelle, par, par le, la manière de normer l'activité dans, dans la production pharmaceutique et des formes de production, des formes de, de marchandises qui ne sont pas tout à fait... Euh, euh, par ce droit-là. Dans la tension que le faux médicament, se joue la fabrique du faux médicament se joue dans une certaine tension entre une manière d'exercer le pouvoir par la norme et euh, une production de, de marchandises qui est euh, pas tout à fait en accord avec cette imposition de norme. Sachant que derrière évidemment l'activité de production de la norme, il y a plein de choses en jeu comme euh, des stratégies de des stratégies de pouvoir et d'hégémonie de la part des grandes industries qui jouent pas du tout dans l'intérêt du patient, mais euh, n'empêche que euh, c'est euh, le disons le, la domination par la norme euh, qui euh, qui va imposer la définition du faux médicament. Quoi.